qu'elle représentait. Merci. Déclaration de députés. Le député de kingston elysée Merci encore une fois. J'ai grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux gens du réseau du revenu de base à l'Assemblée législative pour la première journée de revenu euh, de base. Et donc, le revenu, c'est qu'il faut avoir une bonne vie. Les défis qu'on a, soit le climat, l'automatisation, etc., euh, ont besoin des aptitudes nécessaires. Les gens euh, de des récipients de pilotes disent qu'ils euh, peuvent souvenir leurs besoins. et Les résultats démontrent que les choix, euh, une fois donnés, euh, ils prennent le bon choix. Et selon les circonstances, les gens payent leurs dettes, réparent leurs dents, euh, reviennent à l'école ou mettent de l'argent de côté pour l'avenir. Et tous les gens, la plupart, mangent mieux. Euh, en Californie, euh, près, euh, les gens payent. De l'alimentation, des, euh, des vêtements. Au Manitoba, dans une même expérience, ça réduit les hospitalisations des gens qui ont participé. Et cela donne la possibilité aux gens qui ont très peu de faire quelque chose. Et cela ne laisse pas les gens euh, de devenir euh, compatissants. En fait, eux, ils font plus. Euh, le revenu de base, c'est une idée qui est arrivée. Les défis qu'on a ne peuvent pas nous euh, laisser penser plus petits, donc il faut faire quelque chose. Déclaration de député du député de perth wellington Merci. En Ontario, on a un problème grandissant. Le manque de travailleurs avec des aptitudes 1 sur 5 emplois en Ontario est supposé être dans les métiers spécialisés. Les entreprises dans ma circonscription ont besoin de travailleurs spécialisés. Il faut encourager les jeunes à aller dans ces professions. Et un groupe de formation technique dans ma circonscription fait exactement ça. Mercredi, j'ai j'ai eu l'occasion d'aller voir une soirée sur le Real Deal pour suivre les aptitudes et les métiers spécialisés qui a été organisée par la Chambre de commerce pour encourager les jeunes hommes et femmes à devenir des gens de métier et je veux remercier Mark Rose et Mark Flanning pour tout leur travail. Monsieur le Président, seulement 4% des gens de métier sont des femmes et dans ce réseautage on a encouragé les, les jeunes femmes de la 8 à Année à la douzième année, à avoir une carrière dans les métiers spécialisés. Et j'ai l'occasion de rencontrer des femmes qui étaient déjà dans les métiers spécialisés ou dans les programmes d'apprentis. Il y avait des ingénieurs, des, euh, des euh, soudeuses, etc. Et Monsieur le Président, les métiers spécialisés donnent une carrière très bonne, euh, excitante et on gagne bien sa vie. Ensemble, on on peut s'assurer que plus de jeunes, en particulier les femmes, choisissent une carrière dans les métiers spécialisés. Et je remercie la ministre associée d'unlop de euh, souligner ces euh, Métier spécialisé. Déclaration de député du député de Niagara Falls. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un événement qui a eu lieu dans notre famille il y a 13 ans, qui a changé notre vie pour toujours. Ma femme a été renversée par un conducteur en état d'ébriété. C'est important pendant la saison des fêtes souvenir qu'on peut causer des dommages majeurs quand on prend l'alcool au volant ou qu'on prend le, le, le volant avec de l'alcool. Depuis deux jours, les accidents d'alcool au volant ont tué deux personnes à Niagara et à Sainte-Catherine. Et la semaine dernière, ma femme, pour la première fois, a écrit quelque chose là-dessus sur l'accident. Elle a dit, il y a 13 ans, euh, un conducteur en état d'hébriété m'a renversé quand je revenais du travail. Ça a changé ma vie. Même si je veux penser aux aspects positifs, j'ai des problèmes physiques et émotionnels avec lesquels je vis à chaque jour. Je n'ai jamais indiqué quoi que ce soit sur mon accident, mais à chaque semaine, la police de Niagara donne une liste des gens qui conduisent sous l'état d'hébriété et qui ont des chefs d'accusation. Le nombre varie, mais c'est une demi-douzaine. Et voici ce qu'il y a en manchette. 18 personnes entre le 21 octobre et le 3 novembre. Et c'est les seules qui sont trouvées par la police. L'alcool au volant peut tuer des gens. Et j'ai la chance d'être en vie, mais j'ai une vie différente de celle que j'aurais eue si je n'avais pas eu cet accident. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte des conséquences dévastatrices pour les victimes des accidents comme celle a souffert ma femme euh, peuvent être prévenus. le gouvernement Ford doit s'assurer que les gens soient plus sécuritaires sur les routes et donc qu'on arrête l'alcool au volant. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député d'Ottawa-West-Napine. Merci. Cette fin de semaine passée, le club de voie de Napine à Ottawa-West-Venir a sa soirée des prix annuels qui a rendu hommage aux meilleurs compétiteurs de l'année passée. Avec 2000 membres et 800 bateaux, c'est le club de voie le plus important au Canada en, en termes de voyage et de bateaux. Ce club aide aussi les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles par le programme AbleCell qui où on donne la formation, on fait de la voile, on participe dans des courses. Notre gouvernement était fier de participer à leur bon travail avec 770 500 de bourses de trillium pour aider avec les programmes. Le bénévolat, c'est un élément clé dans ce club et les nominations ferme le 30 novembre. Si vous connaissez quelqu'un qui a été un bénévole incroyable, assurez de le nommer. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup le député de Spadina Fort-York. Merci. Hier soir, j'étais à une réunion de l'Alliance pour arrêter l'itinérance. C'est un partenariat des agences de services sociaux et des entreprises. Et leur objectif, c'est de terminer l'itinérance. Nous avons une crise d'itinérance dans la province et dans la ville de Toronto. L'itinérance a plus que doublé depuis cinq ans. 4 000 personnes à plus de 9 000 personnes. Et on a entendu des gens hier qui ont parlé de l'itinérance cachée, des gens qui prenaient les sofas, qui dormaient sur les sofas des amis pendant des mois. Le groupe indique a, a pris des, des mesures, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ce gouvernement a coupé les fonds pour les programmes d'itinérance et un projet pilote de base. Ils ont réduit l'augmentation proposée sur les prestations du travail, du programme l'Ontario au travail qui était supposé d'aller de 725 à 745 et donc ils ont mis un plafond à 745 du mois. On ne peut pas louer une chambre et dans la, ici à Toronto et dans le reste de l'Ontario aussi, pour ces 745 dollars, il faut avoir une approche différente. Je rends hommage aux entreprises et aux groupes communautaires qui participent à cette alliance contre l'itinérance. Et Il faut que ce gouvernement euh, on touche l'itinérance et, euh, et parce que d'avoir un chez vous, c'est un droit de base. Déclaration de député. La députée de flanburg Glenbrook. Merci. Je suis très contente de pouvoir me vanter de chez moi. Les Tiger Cats et Hamilton qui vont avancer à 107e Coupe gris qui vient cette fin de semaine. Les Tiger Cats ont dominé les Eskimos de Edmond 26-16, 36-16 plutôt, dimanche dans la finale de la division Est et leur victoire a été assistée par toute une four au Tim Hortons Field où il a eu les Lancaster Bombers, les avions Lancaster qui ont passé pendant le jeu. Les Ticats, je rencontre les Blue Bombers de Winnipeg et l'équipe a les meilleurs résultats. 15-3, et c'était une bonne saison. On a de l'enthousiasme pour la coupe créée à Hamilton. Ça explose. La dernière fois où la coupe créée était là, c'était en 1989, et le succès du le club est incroyable peut-être vous vous souvenez, à la fin des années 80, le propriétaire Harold Ballard a menacé de fermer l'équipe parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui assistaient. On est enthousiasmé. Le football va continuer à avoir beaucoup de succès à Hamilton. On aura la finale de la Coupe Réa en 2021. Souhaitez bonne chance dimanche. Qu'est-ce qu'on dit? Hosky Willy. Thank you. The member... Merci. La députée Nicole merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler à l'équité d'accès aux soins pour des gens qui ont la sclérose en, euh, en plaques. Dans le nord de l'Ontario, on a le taux le plus élevé, des gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Et, et si vous vivez... Euh, avec la norme de soins de, des gens qui ont la sclérose en plaques, vous êtes envoyé à une clinique spécialisée dans la sclérose en plaques si, où il a une équipe pluridisciplinaire, des neurologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des pathologues de la voix, du, On appuie des travailleurs sociaux, on appuie l'équipe et la famille aussi bien que le patient ou la patiente et c'est le meilleur soin. Malheureusement, même si on a des taux très élevés, on n'a pas de clinique spécialisée. Il y a beaucoup de gens dont le résultat et la possibilité de vie sont vraiment réduites à cause de cela. Très peu de gens qui vivent avec la sclérose en plaques peuvent euh, venir dans le sud euh, sur l'autoroute 69 avec toute la neige et les mauvaises conditions pour recevoir les besoins nécessaires, les soins nécessaires plutôt et ils ne reçoivent pas. J'aimerais que le gouvernement comprenne quand la, les soins de santé sont disponibles euh, quand les euh, services de santé doivent être donnés à tous les citoyens et citoyennes de l'Ontario, peu importe où ils sont, de façon équitable. Et donc, il faut qu'on ait des cliniques spécialisées à Sudbury, euh, qui est le, le centre du nord-est de l'Ontario. J'espère que le gouvernement va m'écouter. Merci, Monsieur le Président. Le député de northumberland Peterborough Sud. Merci. Je suis très content de souligner aujourd'hui l'agriculture et le financement pour l'agriculture dans ma circonscription. L'agriculture joue un rôle très important à Northumberland-Peterborough-Sud. C'est le premier employeur dans ce domaine. Et c'est partout dans la circonscription, à Northumberland, à South Monaghan et à Norwood. J'aimerais souligner... Crosswood Farms, dans ma circonscription, c'est une petite exploitation agricole, syndicale, où, où, où ils ont des brebis, ils ont reçu 71 000 dollars pour aider au, le partage des coûts et pour avoir une croissance de leur entreprise et d'avoir des produits de qualité au marché locaux et internationaux. Les fonds héros vers l'achat de, de l'équipement de pasteurisation et beaucoup de processus pour qu'on puisse avoir la production de produits pour le marché. Monsieur le Président, les entreprises agro- alimentaires euh, ont reçu plus de 6,8 millions de dollars dans ces projets de partage des coûts et, et on va avoir des centaines de projets. Je suis très fier des, euh, des entreprises agricoles et du secteur agricole en général. Et Je vais féliciter Sin et Kevin du travail qu'ils font et j'irai à Crosswood Farms pour Merci, essayer de nouveaux chefs d'art. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci. Aujourd'hui, je prends la parole pendant la semaine de prévention de l'intimidation et euh, je vais parler de quelque chose qui est important pour moi, la cyberintimidation. On a vu une augmentation du cas de cyberintimidation. Parfois, les effets... Peuvent coûter la vie à quelqu'un. En tant que père et que parlementaire, que je veux mes enfants et tous les gens dans cette grande province soient protégés contre toute forme de cyber-intimidation en particulier et toutes les in intimidations. La cyberintimidation c'est la communication élect électronique que directement ou indirectement peut causer des problèmes physiques et mentaux. Euh, euh, ah, oui, aussi de santé mentale et bien-être. Cela inclut le, le les brimades, les menaces, le harcèlement, et ça peut causer beaucoup de problèmes aux enfants et aux adultes. Un sur cinq adolescents a été la cible de la cyberintimidation et un sur six a été cyberintimidé à un moment dans sa vie. Il y a tellement de travail qu'il faut encore faire sur cette question, en particulier au niveau de la base et du terrain. Pendant l'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup d'intervenants Inclus les membres de la service policier de Pille, de la région de Pile qui ont dit qu'il faut faire plus pour arrêter la cyberintimidation. Monsieur le Président, ensemble, on peut arrêter la cyberintimidation avec plus de sensibilisation, non seulement les jeunes, mais tout le monde pour les dangers. Dernièrement, je veux remercier la ministre et notre gouvernement qui protègent les Ontariens et nos générations futures. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est la conclusion des déclarations des députés cet après-midi, rapport des comités